C'est le moment des questions orales, la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. Hier, on a appris que le gouvernement fédéral va répondre à notre demande à notre parti des groupes environnementaux et tellement d'Ontariens en terrain de et Il va intervenir pour protéger la ceinture de verdure. Le ministre fédéral a parlé des dangers aux espèces en danger pour le seul parc urbain. Et il va, on va avoir des études de paver la ceinture de verdure. Il a d'opposition à, à, à ces territoires. Il a une question éthique. Ce Premier ministre va arrêter son attaque à la ceinture de verdure. Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je peux dire, le gouvernement provincial, ce gouvernement s'engage à continuer à bâtir des maisons pour la population ontarienne. Le gouvernement fédéral peut nous aider ou peut euh, nous laisser passer. Euh, on a rendu très clair, très clair, depuis 2018, qu'on a besoin de bâtir de plus de maisons dans la province de l'Ontario, de plus de logements. et euh, L'opposition est contre cela. Ce qu'on voit en Ontario, c'est de l'espoir et de l'optimisme qui revient à la province pour la première fois depuis longtemps. Vous savez pourquoi Parce qu'on a plus d'emplois qui reviennent dans la province longtemps. On a plus d'emplois, plus de gens pour remplir ces postes, 300 000 personnes qui viennent en Ontario pour nous aider à bâtir un Ontario plus prospère. Ils veulent avoir un logement. On va continuer à le faire. Et je ne peux pas le dire plus clairement. Le gouvernement fédéral et l'opposition peuvent travailler avec nous ou nous laisser avancer pendant qu'on construit plus de logements. Question complémentaire Monsieur le Président, le leader parlementaire du gouvernement était là quand le Parc rouge a été créé. Et maintenant, il va le mettre à risque pour que certains amis du Premier ministre fassent une, un sou facile. C'est de ce décevant. Parc Canada a dit que de couper la ceinture de verdure va causer des problèmes irréversibles aux animaux sauvages. Le gouvernement fédéral dit que c'est des vrais risques. Ce gouvernement a muselé le le conseil de la ceinture de verdure. Ça devient clair qu'il n'y a pas eu de consultation. Et donc ma question, en, autre que les invités à, à la soirée en famille, qui d'autre est-ce que le Premier ministre a consulté Réponse du leader parlementaire du gouvernement. J'étais là quand on a créé euh, le parc euh, de urbain de Rouge Park. On a pris 5 000 acres de terre qui étaient supposés devenir partie de l'aéroport. On l'a donné aux agriculteurs. On a donné des bails de 100 Vous savez qui était quand Qui a voté contre le parc de la rivière Rouge C'était euh, C'est un des partenaires fédéraux. Et c'était les fédéraux, libéraux, euh, les libéraux fédéraux, y inclut le Premier ministre. Il ne voulait pas euh, que euh, les agriculteurs soient là et qu'on ait des forêts. Mais le gouvernement conservateur de Steve qui a dit non, non. C'était un gouvernement progressiste conservateur sur qui a protégé cette région haut en première place. Ils ont voté contre. Et je dis clairement à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, vous travaillez avec nous ou laissez-nous avancer. Order. Order. Order. The House will come to order. Start the clock. Final supplementary. Well, I can tell you, Speaker, we're not going to get out of the way. We're going to stand up for the Green Belt. We're going to stand up for the people. This province who care about farmland, about, next, about our uh, Greenland. Ontarians know this government's Greenbelt grab has nothing at all to do with housing. They are not convinced by this, by any of this. It has everything to do with a handful of very well connected insiders making a lot of money. Speaker, the reality is. This government's plan won't build a single Order. new unit of affordable housing. If this government truly cared about making sure that Ontarians had good places to call home, they'd be ending exclusionary zoning, investing to build non-profit co-op and supportive housing. Speaker, my question to the Premier is, instead of bulldozing the greenbelt, will you invest in truly affordable housing on the land we already have? Réponse. C'est pas une surprise de ce côté de la Chambre que la chef de l'opposition suggère qu'on va continuer à empêcher de construire le plus de logements de la province de l'Ontario. C'est au cœur de ce que les de qu'ils Et Ils essaient de faire de l'obsession partout, d'avoir un meilleur Ontario, Ontario plus euh, fort, d'ouvrir euh, le cercle de feu, d'avoir plus d'usines de véhicules électriques. et inclut l'investissement le plus important dans les métros, dans la, soit la province. Et nous empêche d'arriver à avoir le réseau le plus propre de l'énergie que le ministre de l'Énergie essaie de faire. Et essaient d'interrompre pour que nos élèves soient les meilleurs au monde ce que le ministère des de Collèges et des Universités essaye de faire, le ministre de l'Éducation. On va bâtir un meilleur Ontario parce que notre ministre contre les formalités administratives va le faire. Question suivante, chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pense c'est juste de dire que ce gouvernement et ce Premier ministre sont sous un nuage de soupçons. Il y a des nominations euh, de, de copinage à des euh, de gens qui font des dons. Il y a une doux porte tournante des lobbyistes dans le ministre du bureau de ministre. Et même si les Ontariens Ontariennes en général ont des difficultés à se nourrir ou à avoir de bons soins de santé, ce gouvernement donne des cadeaux à tout le monde qu'il connaît. Ma question au Premier ministre, est-ce que l'intérêt des personnes régulières de cette province sont oubliés après les intérêts de leurs amis et des donateurs? Le leader parlementaire, c'est une autre question. Elle a dit qu'elle veut empêcher d'avoir de nouveaux logements pour la population de la province. Il y a la génération suivante qui veut la même chose que nous, tous qu'on a. Ils veulent avoir l'occasion d'avoir leur première maison. C'est pourquoi les gens sont venus à cette province depuis beaucoup de générations. Mais les nouveaux démocrates, ils veulent l'empêcher. Et empêcher le travail que euh, le ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce veut faire pour attirer beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on fait? On bâtit une province plus forte et meilleure et on le fait en travaillant ensemble dans tout le gouvernement pour s'assurer que cela devienne une réalité pour la province. Et la population voit des résultats. Les chèques du pays sont meilleurs. C'est plus facile de faire des affaires. Et est-ce qu'on voit des résultats? Des milliards de dollars de compagnies qui viennent en Ontario pour nous rejoindre. <applaudissements> Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est tout très intéressant parce qu'hier, on a révélé que les initiés reliés à des compagnies de soins de santé privés ont donné 22 000 et il y a des promoteurs immobiliers qui ont fait des dons aussi. C'est curieux vu que euh, le choix récent de ce gouvernement a investi de l'argent public pour des établissements de santé privée. Au Premier ministre, j'aimerais avoir une vraie réponse. Est-ce que le gouvernement ne se rend pas compte de quoi ça a l'air Comment vous l'expliquez Adressez vos commentaires à la présidence, le leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas qui écrit ces questions pour la chef de l'opposition. Qu'est-ce qu'on fait dans les soins de santé? On dépense des milliards de dollars dans toute région de la province pour avoir un réseau de santé plus élevé à Niagara, des montants incroyables à Niagara, des nouveaux hôpitaux. Mais les petits hôpitaux, on a décidé, il faut faire un meilleur travail de financement des petits hôpitaux et des moyens, des hôpitaux moyens. À Ottawa, on a une expansion. Dans les soins de longue durée, on travaille avec le ministre, le ministre des collèges et Universités pour avoir du soutien. On veut faire des choses différemment afin que la population de cette province puisse avoir un résultat de santé meilleur. Mais vous savez qui euh, l'empêche, c'est la chef de l'opposition, parce qu'ils sont euh, dans les années 1940. Et la docteur Stiles c'est tout. Mais ce qu'on va décider, on va faire notre travail. <rires> Arrêtez la pendule. Je rappelle aux députés de euh, euh, mentionner euh, leur euh, nom de circonscription, leur titre ministériel, si cela s'applique. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, Monsieur le, le, temps le, président temps le temps est curieux aussi parce que certains. Euh, les initiés ont fondé des dons en même temps qui faisaient du lobbying à ces gouvernants pour privatiser euh, les le soins de santé. Euh, Quelqu'un a donné beaucoup d'argent juste deux jours euh, après que la, sa compagnie a reçu l'autorisation de faire 5 000 chirurgies de cataracte. Quelqu'un va bénéficier de, de la privatisation juste après avoir fait un don. Au Premier ministre, les Ontariens et Ontariennes est -ce que, veulent savoir, est-ce que c'est le retour à payer pour avoir de l'accès? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire les choses sous le gouvernement conservateur? Euh, faites attention à votre langage, s'il vous plaît. Réponse du ministre, comment est-ce qu'on fait les choses? On s'assure qu'on avance des politiques pour que la population qui a élu un gouvernement progressiste conservateur veut faire son, son travail. Comment est-ce qu'on va améliorer les choses? D'abord, on a retiré les formalités administratives qui tuaient cette province. On a décidé de stabiliser le réseau de l'énergie. On a investi dans l'infrastructure. On le fait. Il faut investir dans les soins de santé pour avoir de meilleures communautés. On le fait. Et qui a voté contre? C'est la chef de l'opposition. Et ce parti. -là. Imaginez un chef de l'opposition, un nouveau parti démocratique, qu'ils ont l'éthique élevée. Je me demande comment Kevin Yard ressent, qui a été expulsé du parti à cause de cela. C'est vraiment qu'un chef élu ils ont élu un, un, une chef parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais on savait qu'il n'y avait pas un concours parce que c'était décidé d'avance. <rires> Question suivante. Alors, la députée de Thunder Bay Supérieure Nord. Merci. Il y a 21 jours, le gouvernement a reçu un rapport sur la loi sur l'accessibilité des Ontariens handicapés et on dit dans le rapport, le Premier ministre de l'Ontario et son conseil des ministres n'ont pas répondu aux euh, besoins de base des personnes handicapées. En plus, l'alliance IOD et je, a rencontré tout premier ministre, depuis que euh, la loi a été adoptée en 2005, mais pas ce premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre s'engage à rencontrer l'Alliance et travailler pour adopter tout de suite la loi sur l'accès aux Ontariens handicapés? Ministre, réponse ministre des Services aux Aînés et de l'Accessibilité. Merci pour cette question importante c'est rien qui va sans nous. Notre euh, communauté d'accessibilité veut que leur voix soit entendue. C'est pourquoi les personnes handicapées sont impliquées dans la conception, l'évolution des programmes et des livraisons des services en Ontario. Leur voix est très importante. On accepte la rétroaction pour améliorer l'accessibilité à partout en Ontario. Sous le leadership de ce premier ministre, nous sommes le premier gouvernement provincial à avoir un ministère et une poste au Conseil des ministres attribués pour avancer l'accessibilité en Ontario. On, a, on, on rend un Ontario plus accessible ensemble. Merci. Question complémentaire? Merci. J'espère qu'on aura une date où on puisse rencontrer l'alliance à ODA. Chaque examen à cinq ans a démontré qu'il a un manque de progrès. Le troisième examen, en 2019, par le feu Davidon a dit que l'expérience des personnes handicapées creusait leur âme, écrasait leur âme. Et c'était insultant la consultation. Est-ce que le premier ministre dit aux 3 millions de personnes handicapées ce qu'il fait pour que l'Ontario soit accessiblement d'ici 2025 <applaudissements> Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, au député honorable, pour cette question. Can only. M'a donné son rapport sur la loi sur l'accessibilité pour personnes handicapées. Il a dit, Raymond, la pr toute première chose que vous pouvez faire pour créer un Ontario plus accessible, c'est d'aider les gens, personnes handicapées, handicapées, puissent avoir un emploi. Je veux remercier mon ami, le ministre du Travail, des Investissements dans le Fonds de développement des aptitudes. On s'assure que la population handicapée ait les bons programmes, les bons services et la formation pour se trouver de bons emplois. Et quand on, on parle de leadership, il y a de meilleurs défenseurs pour l'accessibilité que ce premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Le député de brampton North. Merci. Je veux demander au leader parlementaire après cette question, mes concitoyens vont me demander au ministre des Finances. Il y a des événements, des taux d'intérêt très élevés, ça contribue à l'incertitude économique. On a des événements ici, même si l'inflation est très élevée et encore et ça cause des difficultés aux gens. Et les prix montent sur tous les biens et services. Les gens en Ontario regardent notre gouvernement pour qu'on donne de l'aide et du soutien direct. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement travaille au nom des Ontariens pendant cette période incertaine? Le député de Bruce Grayon-South. Merci. Et merci aux députés incroyable de Brampton nord pour cette question. Nous savons tous que c'est une époque financièrement difficile quand on navigue l'incertitude. Une chose sur laquelle j'ai confiance, c'est la résilience des travailleurs de l'Ontario, des entreprises, des familles et sa population. L'Ontario a prouvé à plusieurs reprises qu'ensemble, on peut dépasser tout obstacle devant nous. Et notre gouvernement a un plan responsable pour bâtir l'Ontario en appuyant les familles, les travailleurs et les entreprises, en donnant des assises financières solides pour l'avenir. On a une approche ciblée avec des investissements sans précédent en réponse à la pandémie. Et c'est le moment où notre gouvernement doit être prudent et responsable et in qu'on investisse dans les priorités d'aujourd'hui et on planifie pour l'avenir. Question complémentaire? Merci. Merci à l'adjoint parlementaire de sa question. excellente. Mais j'ai une autre question. C'est rassurant qu'on passe des gestes. On va appuyer les familles, les entreprises, les aînés. Vu les politiques mauvaises du gouvernement libéral précédent appuyé par les néo-démocrates, la position fiscale de l'Ontario était difficile. Et c'est pourquoi on a besoin de solutions euh, orientées vers l'avenir pour naviguer cette période difficile. Mais la croissance euh, de, euh, démographique et, et une main-d'œuvre diversifiée, on va avoir de de la croissance et euh, est-ce que l'adjoint peut nous expliquer quelle est la vision pour l'avenir? Député de Bruce and Graham merci pour cette question incroyable. Ce que je peux dire depuis deux ou trois ans, l'Ontario et le reste du monde ont eu des défis euh, jamais vus. On a un plan très fort pour l'Ontario en étant prudent du côté fiscal. On peut dépasser tous défi qu'on a. C'est pourquoi je serai fier d'être en Chambre demain quand les ministres déposent le budget de 2023. Le plan de l'Ontario pour bâtir c'est une approche responsable pour aider la population et les entreprises. On a une vision économique à long terme. On fait des investissements aujourd'hui pour donner des assises pour de, du succès dans l'avenir. Merci. Question suivante. Le député de Kuitnock. Miguel, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'eau. L'accès à l'eau propre, c'est un droit de base humain. Les enfants, Kate de 4 ans, de la Première Nation de North Lake a des problèmes médicaux et a été euh, obligée d'être allée ailleurs pour traiter ces problèmes cutanés. Est-ce que l'Ontario, Monsieur le Premier ministre, va étudier a des effets sur la santé à long terme, sur la vie de faire luire de l'eau pour les enfants comme Kate. Le ministre de l'Environnement, de la protection des parcs et de la nature. Merci. Euh, pour cette question importante pour, pendant la journée mondiale de l'eau, notre gouvernement est fier de son bilan de maintenir l'eau propre avec un cadre législatif, la loi sur l'énergie, euh, l'eau propre plutôt, il a de la protection des sources. Mais dans les premières nations, c'est la responsabilité du fédéral. Mais c'est pas assez. Nous, on travaille avec le gouvernement fédéral et les communautés autochtones. Nous sommes le premier, après suite à Walken, qu'on a euh, ajouté un mandat de, de consulter des Communautés autochtones, cette commission a consulté avec euh, des exploitants d'eau autochtone du gouvernement fédéral. Ce n'est pas assez, comme le gouvernement précédent, juste dire c'est la responsabilité d'autrui. Nous, on travaille avec les communautés autochtones. Question complémentaire. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable propre. Euh, si on a besoin de, de l'eau euh, propre, on ne peut pas juste euh, euh, claquer les doigts et que ça arrive. Il ne faut pas dire non plus que c'est la responsabilité euh, du fédéral. Jefferson a dit, euh, qui est un, un enquêteur, euh, a dit qu'il y a une corrélation entre la vie faire fermeur de l'eau et le taux de suicide. L'Ontario a l'histoire la plus longue d'avis de, de fermeur d'eau et un taux le plus élevé de, de suicide chez les Premières Nations au Canada. On le sait à Keith Witten, on le vit. Qu'est-ce que l'Ontario fait pour protéger les jeunes de la Première Nation des effets associés avec le manque d'accès à l'eau potable propre Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre de l'Environnement. J'apprécie la question du député d'en face. Je pense qu'il n'a pas entendu. On ne dit pas que c'est la responsabilité d'autrui, comme les députés précédents ont dit, appuyés par la NUD démocrate, 90 Si le député demande qu'est-ce qu'on va faire, le défi, ça vient du manque de formation. Pour l'opération de traitement d'eau. On sait que le gouvernement fédéral, c'est les Autochtones qui ont dit Payez-nous un salaire juste. Si on les a qu'est-ce que l'Ontario a fait À partir de juin 2022, 168 exploitants, 160 euh, superviseurs ou chefs de service ont été formés sans aucun coût pour la communauté. Et ça n'a jamais été fait. Donc, on aide sans coût aux communautés autochtones. Si les députés à une communauté qui ne bénéficie pas de la formation, dites-le-moi, et je vais m'assurer qu'on donne la formation à ces gens-là. Question suivante, le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du travail, de l'immigration. Euh, de la formation et du développement des compétences. L'engagement du Premier ministre et de ce ministre d'avancer la protection des travailleurs a été, ont été des mesures qui veillent à l'avenir de la province. Beaucoup d'hommes et des femmes, des réservistes chez les forces canadiennes qui font plus que leur travail normal pour répondre à l'appel aux services de notre pays, ici et à l'étranger. Les réservistes ne devraient pas avoir un avenir incertain quand ils reviennent à leur emploi au civils. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que notre gouvernement fait pour appuyer les réservistes militaires le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Merci. Je veux remercier le député de Mississauga, Aaron Mills, pour cette question très importante. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford et, et avec les réservistes des forces armées. Lundi, j'ai déposé euh, la troisième loi visant à vrai pour les travailleurs. On a un, un congé avec protection de l'emploi pour les réservistes qui doivent se remettre, euh, se rétablir des blessures physiques ou mentales. Les gens qui vont aider leurs voisins, il ne faut pas les punir, il faut les récompenser. Il faut leur donner la paix d'esprit et qu'ils puissent attendre quand ils soient prêts à revenir à leur emploi. Les réservistes auront un congé le plus flexible au pays. On va continuer à œuvrer pour les travailleurs en Ontario et je vais répondre davantage dans la, question complé la réponse complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Depuis le premier jour, notre gouvernement travaille pour les travailleurs, œuvre pour les travailleurs. On continue à mener le chemin et à être des chefs de file avec des protections. C'est un fait que la façon comment le, les gens travaillent a changé. Et il y a du travail. Avant, c'était du travail dans les bureaux. Maintenant, c'est des modes différents. En 2022, 1,2 million de personnes en Ontario travaillaient à, à distance ou en mode hybride. Les travailleurs ont besoin de plus de certitude quand ils commencent un nouvel emploi et qu'on leur donne l'information sur l'emploi le, avant de commencer le premier quart de travail. C'est important que les normes de travail et les règlements suivent la nouvelle réalité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement assure que notre loi sur le travail reflète la réalité changeante du travail et son bon travail dans la défense des travailleurs de sa circonscription. Monsieur le Président, les travailleurs qui ne sont pas au bureau sont tout autant valables que les autres et ne devraient pas être traités comme des travailleurs de seconde main. C'est la raison pour laquelle nous changeons les lois sur les normes du travail pour que ces travailleurs reçoivent les mêmes primes lorsqu'ils font face à des licenciements de masse. D'obtenir un nouvel emploi peut être euh, difficile, tout particulièrement pour les nouveaux arrivants et les jeunes travailleurs. Pour protéger ces travailleurs, nous demandons aux employeurs de donner aux employés des renseignements de base sur leur rôle et leur salaire. Sous notre leadership, nous équilibrons les choses et nous assurons que les travailleurs soient aux commandes de leur destinée député de Hamilton West and Castor Dundas, merci. Question au premier ministre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'eau et les Nations unies viennent d'émettre un avertissement effrayant. Étant donné le fait que nous les allons laisser à nos enfants une planète où des catastrophes naturelles sont, seront beaucoup plus présentes, ce gouvernement n'aide en rien à la situation avec ces mesures, entre autres en ce qui concerne la ceinture de verdure. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas, vous ne respectez pas vos engagements en protégeant l'eau de qui sera. Euh, une ressource importante pour nos enfants. Le ministre de l'Environnement. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Il est important que les Ontariens sachent qu'on a la chance de vivre dans une province où nous avons de bonnes normes pour protéger l'eau potable. Nous avons différentes lois à cet effet. Malheureusement, la députée décide de faire de ce sujet un sujet politique. En tant que gouvernement, comme j'ai mentionné au cours de ma réponse précédente, nous avons travaillé afin de former les exploitants de l'eau afin qu'ils aient une bonne formation, tout particulièrement dans les communautés autochtones. Nous travaillons aussi avec les municipalités municipales, les différentes usines de traitement de l'eau. Et nous investissons dans l'infrastructure moderne et essentielle. La députée parle de gestes urgents. Eh bien, nous nous assurons de protéger l'eau pour les générations à venir. Et nous investissons dans l'infrastructure moderne afin d'appuyer ces belles collectivités. Complémentaire. C'est malheureux d'entendre le ministre de l'Environnement qualifier nos commentaires sur la crise climatique ou les avis de faire bouillir l'eau, que ce soit de prendre ce sujet et de les transformer en sujet politique, c'est désolant. Le gouvernement n'a aucun plan pour le climat et aucune stratégie en matière d'eau. C'est le gouvernement qui a mis à pied des scientifiques, qui a affecté les pouvoirs des offices de protection de la nature, qui travaille pour protéger nos bassins versants, qui aide l'eau à demeurer dans le sol et non pas à s'infiltrer dans nos, dans nos sous-sols. Et donc, encore une fois, premier ministre, que ferez-vous aujourd'hui pour protéger la ceinture de verdure et ces bassins versants pour la prochaine génération d'Ontariens? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. Vous savez, Monsieur le Président, ce gouvernement fait plus en ce qui a trait aux terres humides que tout autre gouvernement auparavant. Le gouvernement précédent, appuyé par l'opposition. Après aider la perte de terres humides dans l'Ontario, des dizaines de milliers d'hectares qui ont été éliminés, nous avons une approche différente, une approche où nous élargissons le nombre de, nous augmentons le nombre de terres humides en Ontario. Nous le ferons car le gouvernement précédent ne l'a pas fait, ne pouvait pas le faire. L'opposition continue d'émettre de, de ses belles paroles, mais nous faisons le travail, nous protégeons les terres humides en Ontario. Question, d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Question au premier. premier ministre. Lorsqu'on parle de l'industrie de l'art, qui joue un rôle important dans nos vies quotidiennes, qu'on le réalise ou non, on parle d'éléments qui fait partie de notre vie plutôt qu'on s'en rende compte euh, ou non, et euh, que lorsque nous ne pouvions nous rendre au bureau, nous avons consommé beaucoup de ces arts. Simplement parce qu'on fait partie de l'époque de euh, post-pandémie, ça ne signifie pas que l'art n'a pas besoin de notre soutien, n'a plus besoin de notre soutien. Avec le, nou le nouveau budget qui sera publié, on parle des inquiétudes sur les compressions au Conseil des Arts. Comment est-il raisonnable d'encourager les jeunes à s'éduquer, à suivre leurs rêves, tout en faisant des compressions aux revenus qui, permettra, qui leur permettra de vivre? Le gouvernement affecte la survie de ce secteur. Est-ce que le gouvernement s'assurera d'agir et de protéger ce secteur. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. C'est une question qui arrive à point et j'aurais quelques éléments à souligner, mais j'aimerais ici vraiment répondre directement à la question. Nous allons maintenir le budget pour les arts au même niveau. On ne parle pas de compression, on parle de travailler avec les gens afin de profiter du budget existant qui continuera et... De la participation des arts dans notre que, dans notre société. Nous avons à cœur les arts car ils font beaucoup de ils apportent beaucoup de changements dans nos collectivités. On peut faire l'expérience de l'art, faire l'expérience des artistes et les arts jouent un rôle essentiel en Ontario. Des milliards et des milliards de dollars en tourisme sont produits en tourisme grâce aux arts. Et nous continuerons de les appuyer. Complémentaire. Merci. Le financement en Ontario est demeuré le même au cours des dernières années, alors qu'en Colombie-Britannique et au Québec, on a vu des augmentations importantes. On devrait peut-être donc en noter. de l'Ontario français et le Conseil des arts de l'Ontario travail sans relâche pour promouvoir et enrichir les œuvres culturelles, y compris la littérature, les spectacles, les expositions d'art visuel de l'Ontario. Leur travail est crucial pour la croissance et la vitalité d'un secteur qui contribue à notre divertissement et notre économie. Les coupures envisagées ou le même budget qui ne sera pas suffisant aux individus et associations impliquées dans le secteur des arts seraient particulièrement inquiétantes pour les communautés francophones de l'Ontario qui dépendent du financement des arts pour promouvoir et préserver notre langue et culture. Nous avons fait des progrès dans la francophonie. Nous devons continuer de protéger et d'étendre notre culture francophone. Sans le financement nécessaire, nous allons faire face à un recul. Est-ce Est que le gouvernement s'engage à assurer la vitalité de la culture francophone et la viabilité du milieu culturel en maintenant le financement dans le domaine des arts de l'Ontario? Le ministre du Tourisme. Encore une fois, merci pour la question. Depuis 2018, nous avons investi 1,1 milliard de dollars dans les arts et la culture, dans différents programmes et agences. Cela inclut près de 340 millions de dollars pour le Conseil des arts. Nous appuyons les arts dans ce conseil. Que ce soit francophone ou non, les arts sont importants. Nous parlons en termes de soutien à tous les arts, non pas de financer qu'un seul aspect, l'impact sur le tourisme, comme je l'ai dit, l'aspect touristique, ce que ça fait pour les collectivités, pour les gens dans ces collectivités qui participent, activement dans les arts et dans la prestation, mais qui apprécient aussi et appuient les arts et bâtissent les collectivités. Ça fait partie de ce que l'on fait, de ce sur quoi nous nous concentrons. Et la réponse du secteur des arts est très importante et continuera d'être importante pour ce gouvernement prochaine question, député de sainte marie Merci. Au ministre du Développement du Nord, sous le gouvernement précédent, les travailleurs dans les communautés rurales du Nord et éloignées ont souffert. Les emplois dans les secteurs manufacturiers ont été détruits dans plusieurs collectivités, la mienne incluse. Année après année, les néo-démocrates et libéraux se sont concentrés sur les questions urbaines plutôt que de se concentrer sur les que... questions qui étaient importantes pour le Nord de l'Ontario. Les communautés du Nord dépendent de nous afin de faire la promotion du développement de leur collectivité. Le Nord contient plusieurs belles possibilités afin de créer des emplois, tout en faisant la promotion du développement et de la modernisation des, OP, des exploitations d'affaires. Ce n'est pas seulement un bel endroit. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement investit dans les collectivités du Nord afin de faire la promotion de possibilités pour de bons emplois bien rémunérés? Le ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de sault sainte marie Il fait un excellent travail dans cette ville. Il s'assure que l'industrie dans cette région soit vraiment à la fine pointe de la technologie. Et c'est le genre d'effort sur lequel nous nous concentrons. Le contrôle par ordinateur est très essentiel dans la technologie. C'est une belle technologie qui permet de faire plus de travail sur les projets à, grand, à grande échelle, incluant sur le plan ferroviaire. Le Nord de l'Ontario sera plus actif dans ce secteur et c'est le genre de technologie qui ne fait pas que protéger les emplois, mais qui crée de nouveaux emplois de haute technologie et dans le secteur manufacturier dans le Nord de l'Ontario. En, ce, ce secteur qui a été mis à la porte par le gouvernement précédent. Nous continuons à créer de l'emploi dans ces, les différentes villes de la province et nous sommes très heureux d'avoir d'appuyer ce secteur. Complémentaire, encore une fois, je remercierai le ministre pour sa réponse. C'est une bonne nouvelle de savoir que notre gouvernement se concentre sur l'appui au Nord et l'investissement dans les collectivités telles que la mienne, à Sault-Sainte-Marie. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que notre gouvernement. S'est engagé envers les collectivités telles que la mienne. Le ministre a visité plusieurs fois ma circonscription. Je ne peux même pas compter le nombre de fois. Même chose pour le premier ministre. Et c'est vraiment une présence qui est accueillie par ma collectivité. C'est important d'avoir une présence dans nos collectivités, au contraire du gouvernement précédent qui est invisible. Le financement est essentiel afin de contribuer à l'économie régionale. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont les investissements qui sont faits par notre gouvernement continueront d'aider les entreprises de ma circonscription à prospérer? Merci. Le ministre, je viens de parler avec SIS, Société de, de, de, de, de, de l'industrie manufacturière, qui ont utilisé le Fonds du patrimoine dans le nord de l'Ontario, qui cible des investissements sous Sainte-Marie, parce que... C'est important, entre autres, pour une fournaise électrique, par exemple, pour avoir des, un réseau de gazoducs et oléoducs à la fin de pointe de la technologie. Nous avons aussi investi dans Apex Cranes, qui sera en mesure d'acheter avec son financement des camions de pompe qui permet pour le béton qui permettra de lancer des projets à grande échelle. C'est la deuxième fois que je mentionne ces projets à grande échelle. Nous aurons vraiment une industrie manufacturière de l'acier qui sera très importante et nous voulons nous assurer que Sainte-Marie soit dans le, la meilleure position possible pour aller de l'avant et développer son économie. Député de Parc Park. Nouvelle question. Merci. Question, premier ministre. Alors que les familles partout dans la province attendent d'avoir les garderies à 10 dollars, ce gouvernement a des politiques de faible salaire qui mettent en danger ce programme. Déjà, les services de garde en Ontario doivent fermer des places en raison du manque de personnel. Les familles sont sur des listes d'attente qui ne font qu'augmenter. Les experts disent que l'Ontario a besoin de 65 000 éducateurs de la petite enfance d'ici 2026. L'association qui gouverne ces, cette profession demande au gouvernement de mettre en place une échelle salariale provinciale afin de répondre aux besoins en personnel. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de le faire? Le ministre de l'Éducation. Nous avons signé un accord avec le gouvernement fédéral qui livre maintenant une réduction de 50 pour les parents. C'est vraiment un accomplissement pour nous. Nous nous engageons aussi à établir 86 000 places en garderie dans la province. 46 000 espaces ont été créés jusqu'à présent. Et nous sommes aussi d'accord qu'il qu'il est aussi nécessaire d'avoir plus de personnel afin d'aider les parents travailleurs de la province. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les salaires à chaque année de, avec cet accord. De, nous avons augmenté les salaires d'un dollar par heure, par heure. Et nous savons qu'il faut faire plus. C'est la raison pour le, laquelle le gouvernement a lancé des consultations avec ses acteurs du milieu et plusieurs autres. Et j'aimerais noter que les néo-démocrates, qui militent pour l'abordabilité, mais excluent 70 000 familles à but lucratif qui dépendent de cet accès. Complémentaire. Monsieur le Président. Nous perdons plus d'éducateurs de la petite enfance que nous pouvons en former. Et ce gouvernement n'a pas fait grand-chose, mis à part d'avoir promis d'augmenter la formation pour ses, de, les possibilités de formation pour ce secteur. L'Ontario ne sera pas en mesure d'offrir la garderie à 10 sans ses travailleurs. La Coalition pour de meilleurs services de garde dit qu'aucune au stratégie du gouvernement ne fonctionnera jusqu'à ce que l'on règle le problème de salaire pesé est-ce que le ministre écoutera les experts et agira afin de répondre au manque de main-d'œuvre en payant les travailleurs de la petite enfance des salaires justes? Le ministre. Premièrement, pour tous ces éducateurs dans nos écoles, simplement avec euh, l'accord du Cefpo, et c'est déjà une grande différence. Euh, du SCFP, plutôt. Nous avons un système publi d'éducation publique. La députée parle des avantages d'avoir une, une entente équitable. Eh bien, c'est ce que nous avons signé avec le SCFP. Nous voulons encourager les travailleurs à demeurer. C'est la raison pour laquelle nous avons. Nous avons conclu un accord avec le fédéral pour une augmentation de salaire d'un dollar par année. Nous augmentons les salaires pour ceux qui sont sur cette échelle salariale. Nous allons continuer à protéger les travailleurs et tout particulièrement les familles qui maintenant peuvent se permettre un service de garde grâce à la réduction par enfant. Ça fera une grande différence pour les familles. <applaudissements> Prochaine question. Député d'Ajax. Merci. Question au ministre à la, à la ministre associée sur la condition de la femme. Plusieurs travailleurs prendront leur retraite, mais la réalité, c'est que les femmes demeurent sous-représentées dans ce secteur, malheureusement, comme avec beaucoup d'autres domaines. Il y a des obstacles pour les femmes à atteindre leur plein potentiel dans les métiers spécialisés certains incluent les, les EPI qui ne sont pas disponibles pour les femmes afin que ces femmes puissent faire leur travail de façon sécuritaire et appropriée elles doivent avoir vraiment des un équipement qui soit bien ajusté à leur taille j'aimerais donc savoir comment est-ce que notre gouvernement s'assure que les femmes puissent réussir à atteindre leur plein potentiel Merci. Je remercie la députée pour son travail, tout particulièrement sur les cours et la, en technologie. C'est très important, tout particulièrement pour les jeunes filles. Monsieur le Président, je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui croit que les femmes sont autonomisées sur le plan financier lorsqu'elles ont les ressources pour le faire, et là, il est nécessaire de le faire, tout particulièrement dans les métiers spécialisés, en leur donnant le bon équipement. Actuellement, les normes excluent le type corporel des femmes, ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'avoir les équipements de protection nécessaires. La semaine dernière, le ministre du Travail et moi avons annoncé des changements dans le système qui protégeront les femmes dans ce secteur. Les équipements de protection et les vêtements devront maintenant être conçus pour les différents types corporels. Cela aidera ces travailleuses et ces changements. Intervention du oui. président. Merci. Complémentaire. Merci je remercie la ministre associée pour sa réponse. En Ontario, il y a 500 000 travailleurs de la construction et un petit pourcentage sont des femmes. Malheureusement, pour les femmes qui travaillent dans ce domaine, elles font souvent face à de mauvaises toilettes. Et sur les sites de construction, c'est inacceptable et c'est aussi quelque chose qui n'encourage pas les femmes à aller de l'avant dans ce domaine. Dans ce cas-ci, nous voulons nous assurer que les salles de bain pour les femmes sur les chantiers respecte les normes de santé, et sécurité au travail. Est-ce que la ministre associée peut élaborer sur les mesures qui sont mises en place par notre gouvernement afin d'assurer la sécurité et l'équité pour les femmes? Ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Je remercie la députée d'Ajax pour sa question. Monsieur le Président, j'ai parcouru l'Ontario, j'ai écouté les histoires des femmes et on m'a parlé des salles de bain qui sont inaccessibles pour les femmes. C'est inacceptable tout particulièrement puisque un travailleur sur euh, 10 dans la province de l'Ontario, dans les domaines des métiers spécialisés, est une femme. Si on veut que plus de femmes choisissent ces carrières, nous devons nous assurer que les chantiers soient sécuritaires et aient les bonnes ressources. Nous proposons de demander des toilettes pour femmes sur les chantiers. Nous améliorons aussi ces toilettes en demandant une toilette complètement fermée, d'avoir le bon éclairage, qu'il y ait... De, du purel afin de du désinfectant pour les mains, afin euh, de pouvoir se nettoyer les mains lorsque l'eau courante n'est pas disponible. Ces modifications respecteront les demandes du secteur et rendront ces emplois bien payés accessibles aux femmes, parce que et c'est essentiel parce que lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit. député de London West. Question au Premier ministre. Au cours de la dernière année, 50 000, 000 personnes de plus ont quitté l'Ontario que le nombre de personnes qui est arrivé. C'est un chiffre qu'on n'a jamais vu auparavant. La majorité sont des jeunes, entre 25 et 35 ans, qui ne peuvent se permettre d'épargner de l'argent pour acheter une maison avec leur salaire. Cela inclut la démoralisation, le manque de respect envers une infirmière de ma circonscription qui s'appelle Nicole, plutôt que d'être... D'être sur les marges du système et de laisser des dames telles que Nicole quitter, est-ce que le gouvernement va agir sur le projet de loi 124 qui est anticonstitutionnel et plafonne l'augmentation des salaires? Et est-ce qu'il s'attaquera enfin à la crise d'abordabilité dans la province? Le leader parlementaire du gouvernement. Sur le plan du logement... Nous avons un plan d'action qui a été mis en place depuis 2018 et l'opposition a voté contre. Nous avons passé des semaines à parler de la façon dont nous voulons augmenter le nombre de domiciles en Ontario. Et les néo-démocrates ont posé une question au début de la période des questions demandant d'arrêter de construire. Et vers la fin des périodes de la période des questions, on demande de bâtir plus de domiciles. Je ne suis donc pas certain vraiment de ce que veut le Parti néo-démocrate. Mais ce que nous, nous voulons, c'est bâtir des domiciles pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. En ce qui a trait au réseau de la santé et aux ressources, je peux vous dire que grâce à l'excellent travail du, de la ministre des Collèges et des Universités, nous avons plus de personnes qui se joignent à ce domaine, le domaine de la santé, qu'à n'importe qu quel autre moment dans l'histoire de la famille, de la province plutôt. Grâce au travail de la ministre, nous faisons le travail complémentaire au ministre des Affaires municipales et du logement. L'AMO représente 444 municipalités de l'Ontario et a publié un article disant que la crise de l'itinérance en Ontario n'est pas seulement une situation malheureuse, c'est le résultat des décennies de décisions politiques et de mauvais choix qui ont été prises par une suite de gouvernements ontariens. La crise de l'itinérance est une crise fabriquée en Ontario qui demande des gestes posés qui seront coordonnés par la province. Ce gouvernement arrive tout dernier dans toutes les provinces par dépenses par personne sur les services au pays. Est-ce que le gouvernement changera de voie et s'attaquera à la crise de l'itinérance en Ontario et acceptera l'offre de l'AMO de travailler avec la province et les municipalités afin de mettre fin à, la crise, à cette crise? Le ministre associé du Logement. Je remercie mon collègue pour son importante question. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons Combiner trois progr programmes existants. Pour entrer qu'un seul, afin de simplifier le processus, afin que les gestionnaires de services passent moins de temps sur la paperasse et plus de temps à aider la population qui en a besoin. Monsieur le Président, nous avons aussi augmenté le financement à ces programmes par de 25 millions de dollars à chaque année, et ce à l'échelle de la province. Monsieur le Président, de notre côté, nous avons dit que nous sommes dans une crise d'offres du logement. qui affecte les personnes les plus vulnérables de la province. Nous travaillons sur des solutions afin de nous assurer d'augmenter le nombre de domiciles disponibles dans la province. Si seulement l'opposition qui continue d'être contre cette, euh, ces solutions agissait avec nous. Intervention du Président. Merci. Alors, prochaine question. Député de Renspoon et Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Mines. L'Ontario a la chance d'accueillir une grande richesse euh, sur le plan des minéraux. Nous produisons plus de 10 milliards de dollars à chaque année en production minérale et appuie 75 000 emplois directs et indirects dans la province. Nous savons que cette industrie est essentielle et qu'elle sera encore plus importante alors que le monde fait une transition vers les véhicules électriques et la technologie propre. Toutefois. Afin de maintenir un avantage concurrentiel dans toutes les phases du processus minier, les exigences réglementaires doivent suivre les besoins de l'industrie afin de pouvoir se saisir de ces minerais de façon rapide et efficace. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour assurer la position de l'Ontario en tant que chef de file mondial dans l'utilisation le, de l'exploitation de minerais critiques de façon responsable? Le ministre des Mines. Je remercie mon collègue qui travaille très fort. Nous bâtissons une chaîne d'approvisionnement pour les minéraux critiques afin de fabriquer des véhicules électriques qui créeront des emplois dans la et des possibilités économiques partout dans la province. Et ça commence par les mines. Nous avons lancé notre stratégie sur les minéraux critiques et nous avons investi pour diminuer le fardeau administratif. L'innovation aidera les excellents l'excellente main d'œuvre à trouver un avenir et à surmonter les défis sur, dans l'industrie minière. Et on ne s'arrête pas là. C'est la raison pour laquelle nous avons un projet de loi qui, s'il est adopté, diminuera le fardeau administratif pour épargner aux entreprises du temps et de l'argent. Nous allons ainsi attirer plus d'investissements dans la province. Nous aimerions bien voir l'opposition appuyer ce projet de loi en deuxième lecture afin que nous puissions continuer à faire ce qui s'impose pour la province. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement vise à mettre en place des solutions qui amèneront une plus grande croissance et investissement. Sous le leadership du premier ministre et de ce ministre, le secteur des mines est fort et est novateur. Et en grande partie, cette réussite est due à la possibilité de notre gouvernement de collaborer avec l'industrie et à faire la promotion des différentes possibilités de développement économique. Au cours de la deuxième lecture du projet de loi, nous avons soulevé des questions sur l'efficacité de ces modifications et la façon dont elles, ces modifications seraient reçues par l'industrie. est ce que le ministre peut nous dire comment l'industrie minière répond aux changements proposés dans notre loi pour bâtir plus de mines? Le ministre des Mines, encore une fois, merci. Et je serais très heureux de, de donner plus d'explications. Récemment, j'ai visité Glencore, la mine de Glencore, avec le ministre associé des Transports, mon collègue. Cette mine est de classe mondiale et est, à se, est creusée à une profondeur de 10 000 pieds et elle se trouve à Timmins. J'ai parlé à la gestion de Glencore qui m'a qui m'a souligné leur plaisir de travailler avec un gouvernement qui travaille euh, à alléger le fardeau administratif. Voici ce qui a été dit sur notre projet de loi. L'amélioration des processus dans le ministère des Mines et facilitera l'expansion de notre mine. Cela signifie plus d'emplois, Monsieur le Président, dans des circonscriptions partout, incluant celles qui sont représentées par les députés de l'autre côté. Nous encourageons tous les députés de cette Chambre à appuyer notre projet de loi parce qu'on ne peut pas prendre 15 ans pour bâtir une mine et affecter la chaîne d'approvisionnement. La parole est à la de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre. 30%, 50% et même plus de leurs revenus, c'est ce que dépensent les personnes qui doivent payer leur loyer. Les personnes doivent prendre plus de, de postes pour faire face au coût du loyer. ne reçoivent pas... Ils ne peuvent pas couvrir les, leurs factures avec les pensions qu'ils reçoivent dans ma communauté. Les jeunes sont les personnes qui doivent prendre le loyer. C'est un édifice qui a des problèmes, un édifice dans lequel on avait déjà enlevé les réglementations de l'augmentation du prix du loyer. Quand on remplacera les règlements, qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes? Donc ma question pour le Premier ministre, est-ce que vous vous engagerez aujourd'hui à protéger les locataires contre l'augmentation des loyers s'il vous plaît, et merci. Réponse du ministre associé du Logement. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Monsieur le Président, soyons clairs, encore une fois, il n'y a pas eu un gouvernement dans cette province pendant les dernières sept années qui a donné plus de mesures de protection pour les locataires que le nôtre, Monsieur le Président. Nous avons protégé les locataires à partir. Les différents projets de loi, malheureusement, l'opposition a voté contre toutes et chacune des mesures que nous avons mises en place. La réglementation pour l'augmentation des loyers, c'est quelque chose que nous avons plafonné dans un, une limite maximale de 2,5 L'année dernière, nous l'avons plafonné à 2,1 Monsieur le Président, nous avons continué à dire que nous nous trouvons dans une crise de logement qui affecte tout le monde. L'opposition semblerait ne pas comprendre cela. Nous avons le besoin d'augmenter l'offre de logement. Peut-être, eux, ils ne s'intéressent pas à cela, mais nous, on s'intéresse. Intervention du président complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et aux commettants qui nous regardent à la télé de ma circonscription, le gouvernement de Ford a encore une fois nié le contrôle du prix de loyer. Les personnes que j'ai mentionnées vont se trouver à la rue 55 Brandlow. Dans l'itinérance, il ne se trouve que un, un avertissement de renouvelation. Et ici, dans des différentes locations dans ma circonscription. Il y a des autres personnes que je n'arrive même pas à mentionner. Il y a des loyers qui se perdent. Il n'y a, a pas façon de remplacer cela. Grâce au projet de loi numéro 23. Donc, encore une fois, pour le Premier ministre, est-ce que vous assurerez que les locataires qui sont sujets à des rénovations vont être les personnes qui vont avoir la priorité pour trouver un nouveau loyer? Réponse, le ministre. Merci. Adjoint. Merci, M. le Président. Encore une fois, l'année dernière, dans l'année 2022, nous avons eu un chiffre sans précédent de locataires dans cette province. L'année précédente, encore une fois, un autre chiffre sans précédent, ne pas seulement pour la façon habitable, mais pour tous les propos. C'était ce député, Monsieur le Président, qui a introduit la mesure de protection contre l'augmentation des loyers. Qu'est-ce que la position a fait Ils ont voté contre. Donc ils ont allé continuer à parler de quelque chose, mais quand c'est le moment de voter, ils vont le faire de façon contraire à ce qu'ils disent. Ils vont pour la protection, mais quand ils doivent voter une mesure pour assurer la protection, ils votent contre. Ce n'est pas ce qui arrive de ce côté de la Chambre, Monsieur le Président. La prochaine question. Intervention du Président. La prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Services. Dans ma circonscription, de même que dans des beaucoup de circonscriptions au nord de l'Ontario, les services de transport peuvent présenter beaucoup de défis. Les temps d'attente, les délais ont un effet assez négatif. Tous ces problèmes mènent à une perte de productivité. C'est important que notre gouvernement agisse pour trouver des solutions innovatrices qui puissent enlever le fardeau administratif et permettre de fournir les services de façon plus rapide et plus efficace. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que le gouvernement s'attaque à cela Réponse. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés pour sa question. soit que vous habitiez au centre-ville de Timmins ou de Toronto, tout le monde devrait recevoir les meilleurs services de ce gouvernement. C'est pour cela que sous le leadership de notre Premier ministre, nous sommes en train de profiter des technologies pour la modernisation de la chaîne de production des véhicules électriques et l'enregistrement de ces véhicules. Dès que nous l'avons lancé, pendant le mois de mars, la numérisation du processus d'enregistrement a permis d'améliorer ce processus. Monsieur le Président, je suis fier de pouvoir annoncer qu'il y a un nombre très important de parties prenantes qui vont partir dans cette deuxième partie de ce processus. Les Ontariens peuvent être assurés que ce gouvernement va continuer à travailler pour rendre leur vie plus facile et les services plus accessibles. Intervention du Président. Merci.